L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Merci Madame la Grinfière. Monsieur le Conseiller, nous vous écoutons pour le rapport sur cette affaire. Merci Madame la Présidente. Par une requête enregistrée, le 14 janvier 2022, Monsieur Charles Doublet, gérant de l'activité de food truck Happy Bikers, dont le siège est situé à Chandoula, représenté par Maître Noir, Maître Tripléni, Maître Alto, demande au tribunal, premièrement, d'annuler l'arrêté numéro 13 2020 du 20 septembre 2021, par lequel le maire de la commune de Chandola a décidé que toutes les activités de restauration rapide sur le territoire de la commune emploient des emballages entièrement de département dans, dans le cadre de ces activités, toutes les boissons vendues doivent l'être dans des bouteilles consignées. Les aliments vendus doivent être issus de l'agriculture biologique et les ventes doivent inclure la possibilité de plats végétales. Et je n'arrête pas. Deuxièmement, de mettre à la charge de la commune une somme de 2000 euros au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que, l'arrêté attaqué étant taché d'incompétence, le maire de la commune a excédé ses compétences en matière de police de la gestion des déchets et de police administrative générale. La mesure de police attaquée est disproportionnée. L'arrêté attaqué porte une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, la commune de champs représentée par maître Henriot et maître Chollier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L761 du Code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. C'est dans cet état que se présente cette affaire, à l'audience, oui. madame la présidente. Merci monsieur le conseiller. Madame la rapporteure publique, nous vous écoutons pour les conclusions sur cette affaire. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Messieurs les conseillers, Monsieur Doumelet est commerçant dans un truck installé sur les territoires de la commune de Chambola. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le maire de cette commune a imposé pour les commerces de restauration rapide l'utilisation d'emballages dégradables, la consignation de bouteilles et la gestion de celles-ci. L'arrêté prévoit également l'obligation d'utiliser des produits issus de l'agriculture biologique ainsi que la proposition de plats végétariens. Monsieur Doumelet vous demande l'annulation de cet arrêté dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Plusieurs questions se posent pour pouvoir résoudre ce litige. Vous serez ainsi amené à vous prononcer sur la compétence du maire de la commune de Chondola et à aborder, pour vérifier la légalité des mesures de police attaquées, la notion de déchets biodégradables et ses incidences. L'utilité de la consignation des bouteilles, la pertinence de l'emploi imposé de produits issus de l'agriculture biologique. Et de l'obligation de proposer un plat végétarien. Le requérant soulève, en premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué. La question touche de la police administrative générale. L'arrêté vise à la l'article L2112-2 du Code général des collectivités territoriales, qui se rattache à la police administrative générale, et l'article L541-1 du Code de l'environnement, qui envoie au domaine des déchets. Il nous semble, à la lecture de l'arrêté, que le maire a choisi de se placer sur le, ter le terrain de la police administrative générale en vue de protéger le site naturel de l'île. Vis-à-vis du pouvoir de police administrative générale, le maire, qui vise dans son arrêté l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, est l'autorité de police compétente pour assurer sur le territoire de sa commune le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Nous vous proposons de saisir de cette affaire pour juger que l'ordre public protégé par le maire dans le cadre de son pouvoir de police administrative générale englobe la protection de la nature. Ainsi, vous pourriez estimer que le maintien de l'ordre public assuré par la police administrative générale couvre un ordre public environnemental. Cela permettrait de traduire juridiquement la place croissante qu'occupe la protection de l'environnement au sein des valeurs sociales. Rappelons à cet égard la valeur constitutionnelle de la charte de l'environnement dont les dispositions prescrivent aux autorités publiques, qu'elles soient nationales ou locales, de prendre en compte l'impératif de protection de l'environnement dans l'exercice de leurs compétences. Rappelons également que, parmi une récentes décisions du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel est venu consacrer pour la première fois un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement. Il retient désormais que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur concessionnée dans une décision en date du 31 janvier 2020, rendue par le Conseil constitutionnel numéro 2019-823, qui est une question prioritaire de concessionnalité. Cette solution vaudrait particulièrement pour la protection des sites Natura 2000, qui ne relèvent d'aucune politique spéciale. La protection de ces espaces étant de nature majoritairement conventionnelle, rien ne s'oppose, nous semble-t-il, à ce que, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, le maire intervienne comme il l'a fait à Chandola pour protéger la valeur écologique pour laquelle le site a été répertorié au réseau Natura 2000. Sur ce point, voyez le jugement du tribunal administratif de Lyon rendu le 9 mars 2021, numéro 1905-183. Ajoutons d'ailleurs que le 5 clément de l'article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que la police municipale prend notamment le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution du secours nécessaires les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature telles que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, épis, les épizooties de pouvoir euh, d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et s'il y a lieu de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. Mais dès lors que le, la protection de la nature ne se résume pas à la prévention des pollutions, ce cinquième moment, qui n'est d'ailleurs pas spécifiquement visé par l'arrêté attaqué, plaide pour, ce, euh, pour que l'ordre public général englobe la protection de la nature. Ajoutons que le maire possède également, un, euh, possède également un pouvoir en matière de déchets en application des articles L2224-13 à L2224-17 du Code général des collectivités territoriales et l'article L541-3 du Code de l'environnement. Ainsi, le maire était bien compétent pour prendre des mesures en matière de déchets. Vous noterez que la défense justifie la compétence du maire en se prévalant de l'article L2212-4 du Code général des collectivités territoriales, laissant ainsi supposer une urgence à agir sur la commune. Toutefois, aucun danger grave ou imminent n'est caractérisé. La disposition ainsi avancée par la commune de Jourdola n'est donc pas pertinente. Par la suite, nous vous proposons d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du maire pour prendre les mesures de police attaquées. Le requérant critique, en deuxième lieu, le moyen tiré de l'absence de proportionnalité de ces mesures de police. Ce moyen est en réalité très étroitement lié à celui tiré de l'atteinte portée par l'arrêté attaqué à la liberté du commerce et de l'industrie. Il conviendra alors d'analyser chaque mesure prise par le maire de Chandola en application de son pouvoir de police. Dans sa décision de principe Benjamin du 19 mai 1933, le Conseil d'État rappelle que les mesures de police qu'elles relèvent d'une police administrative générale ou d'une police administrative spéciale doivent respecter un double principe de nécessité et de proportionnalité pour éviter qu'elles ne portent atteint une atteinte excessive aux libertés publiques. En juge de l'excès de pouvoir, vous exercez en la matière un contrôle étroit en vérifiant non seulement l'existence et la réalité de la menace de trouble à l'ordre public, ou de mise en cause de l'intérêt public protégé par une police spéciale, mais aussi en recherchant si la mesure choisie était adaptée et proportionnée par sa nature et sa gravité à la menace. Si le maire peut prendre une mesure de police tout aussi efficace ou moins contraignante, ce, qu ce Que celle qui l a choisie, pardon. Euh, alors celle-ci est disproportionnée. Euh, cela relève d'une décision du Conseil d'État en date du 22 février 1963, commune de Gavarnie, numéro 50, euh, 50 438. Et dans cette appréciation, l'autorité investie des pouvoirs de police doit notamment prendre en compte la liberté du commerce et de l'industrie dans une décision du Conseil d'État en date du 22 novembre 2000, Société LEP, publicité numéro 223 645. Ainsi, les mesures doivent être nécessaires, proportionnelles et adaptées pour éviter de conférer à l'administration et aux autorités compétentes un pouvoir arbitraire. S'agissant des mesures prises dans le domaine des déchets, au regard des différents fondements de l'article 3 de la Directive européenne numéro 2008 98 du Conseil d'État du 19 novembre 2008, de l'article L541-1-1 du Code de l'Environnement et l'arrêt du Conseil d'État numéro 437 105 en date du 24 novembre 2021, invoqué par le requérant pour définir la notion de déchet. Celui-ci est considéré comme une substance ou un objet dont on se défait ou dont on a l'intention de se défaire. Cette notion ne crée pas de conflit entre les parties et permet de poser le principe pour permettre de développer les idées suivantes concernant la notion de déchets biodégradables ou recyclables. Analysons d'abord la nécessité de la mesure. Il est important de rappeler que l'activité de M. Domblet amène à produire différents déchets d'emballage au vu de son commerce de fish and chips qui pourraient not notablement impacter l'environnement et plus particulièrement la zone naturelle de en, cause, en, cause en, euh, en raison de l'influence de touristes euh, dans la période estivale sur le territoire de la commune. Ainsi, la mesure de police afin de réglementer les déchets nous apparaît comme nécessaire. Sur la proportionnalité, ensuite, précisons que la notion de recyclage des déchets invoquée par la défense est différente de celle du biodégradable présente dans la vérité en litige. Ainsi, que notion de notions se posent. Au regard des différentes dé définitions données pour chacune de ces notions, il conviendra de rappeler que le recyclage n'est pas forcément au regard de la volonté ici poursuivie par le maire de préservation de la nature sur l'étendue de la zone Natura 2000, très pertinente. En effet, le recyclage est considéré comme un processus de collecte et de transformation des déchets, avant il finit, de pouvoir les réutiliser. Cela permet la réduction de production de déchets ou de matériaux au niveau mondial et de protection de l'environnement. La notion de biodégradable est quant à elle qualifiée comme un déchet pouvant se décomposer. Sauf avoir un impact sur la faune et la flore. Ainsi, il est nécessaire, dans le cas d'espèces, de privilégier le biodégradable et pas seulement le recyclage. Le recyclage n'est donc pas suffisant. En effet, l'apportant par exemple d'une canette de Coca-Cola, recyclable, mais non euh, biodégradable, ne sera pas sans impact dans la, pour la zone natura de mille à protéger. En prenant la mesure de demander à ce que les emballages soient biodégradables, le maire est l'impact environnemental des déchets issue de l'activité de restauration rapide sur la zone nature en 2000 et la valeur écologique qu'elle apporte, qu a... Prenons-en à l'obligation de consignation des bouteilles. Cette mesure nous apparaît aussi nécessaire puisque, comme nous l'avons déjà exposé dans le cadre de nos développements sur les emballages biodégradables, les déchets produits par l'activité de M. Doumlet de restauration rapide peuvent être importants. En effet, les clients du Fashion Chips ont la possibilité d'acheter avec leur commande des poissons contenus dans des bouteilles. Nous ne savons pas si celles-ci sont en verre ou en plastique. Dans ces deux cas, si elles ne sont euh, pas jetées dans les poubelles, elles impacteraient l'environnement au regard du temps de dégradation des déchets ou des produits nocifs pour l'environnement présents dans leur composition. L'objectif de la décision du maire est donc la préservation et la protection environnementale de la commune, dont la mesure s'inscrit dans la ligne. Cette mesure est donc bien nécessaire selon nous. Il convient ensuite d'apprécier si cette mesure n'est pas trop contraignante pour le gérant du food truck en l'espèce Monsieur douée et ne porte pas une atteinte excessive à sa liberté du commerce et de l'industrie. Il nous semble que non, dès lors que cette mesure n'impose pas un changement radical d'activité, mais seulement une modification mesurée des modalités d'organisation de son commerce. De plus, soulignons que le requérant n'explique pas en quoi cette mesure lui porte préjudice expliquerait pour lui une réelle complexité de mise en place. Justifiée quant à elle par la préservation de l'environnement, euh, mais également dans le caractère spécial dans lequel se situe la commune, à savoir la zone naturelle de l'île, la mesure ne paraît pas excessive. S'agissant enfin du périmètre géographique concerné par ces deux mesures euh, de police, emballage biodégradable et emballage consigné, il convient de rappeler que ces mesures couvrent la totalité du territoire de la commune de Chambola situé dans un espace naturel de ville dont l'étendue euh, que nous, nous avons vérifiée sur les cartes librement accessibles sur Internet couvre l'ensemble de la commune. Ainsi, les mesures en litige qui, euh, qui n'ont pas pour objet la protection de l'environnement étendue dans sa généralité apparaissent en cohérence avec le périmètre de cette zone naturelle de ville, le doigt de paille-olive euh, passe, vallée de chasse-sac. Euh, FR 82016562, relevant du territoire commun. Euh, si vous nous avez suivis, nous vous proposons de valider ces deux mesures qui nous apparaissent comme nécessaires et non disproportionnées au regard de l'objectif de protection du site Natura de Mille. Vous écarterez par voie de conséquence le moyen tiré de l'atteinte excessive portée par ces deux mesures de police à la liberté du commerce et de l'industrie. Concernant désormais la mesure de police tendant à imposer la sélection des, des aliments issus de l'agriculture biologique, il est important là aussi de se questionner sur la nécessité et la pertinence de cette mesure qui ne semble pas justifiée. En effet, l'objectif poursuivi par le maire est la protection de la zone Natura 2000 de par sa sensibilité. Toutefois, cette mesure tendant à imposer l'emploi de produits issus de l'agriculture biologique ne permet pas d'améliorer la protection du site Natura 2000. Le choix des produits biologiques a pour seul but la consommation des clients, ne profitant nullement à la vie. La mesure est donc injustifiée. Vous pourriez vous poser la question de l'impact d'une frite euh, fabriquée à base de pommes de terre non issues de l'agriculture la biologique qui, abandonnée sur le sol dans la Somme Natura 2000, serait ingérée par un oiseau présent sur le secteur répertorié. Mais le lien entre l'obligation d'employer des produits issus de l'agriculture la biologique et la volonté de protection de la valeur écologique pour laquelle le site a été répertoriée au réseau Natura 2000, nous paraît bien trop indirecte. Les mesures mises en place ne sont donc pas prises dans le cadre de la protection de la zone Natura 2000, mais se rattachant à une protection plus globale, sans lien direct avec le site Natura 2000 en outil. Dès lors, nous vous proposons de juger que cette mesure de police n'est pas nécessaire et, en conséquence, illégale. Vous n'aurez dès lors pas besoin de vous prononcer sur la question de savoir si cette mesure est proportionnelle au regard des exigences de protection du site sensible face à l'atteinte portée à la liberté du commerce et de l'industrie. Concernant enfin l'obligation imposée par le maire de proposer des menus végétariens, cette mesure serait-elle -ce, reconnue comme adéquate au regard de sa nécessité En effet, les arguments avancés par la défense concernant euh, leur volonté de lutter contre l'obésité et la malnutrition ne constituent pas comme la mesure d'imposer l'emploi de produits biologiques, une mesure pertinente. Cette mesure sans, euh, est sans lien avec l'objectif poursuivi par le maire de la commune de Chamboua de protection de la valeur écologique pour laquelle le site a été répertorié au réseau naturel des pays. De plus, comme invoqué par les requérants, il est important de prendre en compte la notion de liberté du commerce et de l'industrie en n'imposant pas des contraintes excessives et d'autres au regard de du simple motif de préservation de l'environnement. En effet, le choix de manger des protéines d'origine animale ou non reste personnel. Nous, nous proposons donc de censurer également cette mesure de police. Pour ces motifs, nous concluons à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021 en tant qu'il impose au commerce de restauration rapide installé sur le territoire de la commune de Chandela de vendre des aliments issus de l'agriculture la biologique et de proposer des plats végétariens. Euh, nous vous concluons également au rejet du, du surplus des conclusions à, à la requête. Et enfin, au rejet des conclusions présentées par la commune de Chandela sur le fondement de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Tel est le sens de nos conclusions. Merci Madame la rapporteure publique. Pour le requérant, Maître Blois, Maître Tridemi et Maître Alto, avez-vous des observations à présenter tout à fait, madame la Présidente. Euh... Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les conseillers, Madame la rapporteure publique. Nous adhérons à la démonstration de Madame la rapporteure publique s'agissant de la composition des menus. Vous en conviendrez, elle ne peut qu'être reconduite s'agissant de la gestion des déchets. Aussi, permettez-moi d'ajouter quelques observations en faveur des intérêts de mon client. Pour rappel, le maire avait imposé que toutes les activités de restauration rapide installées sur le territoire de la commune doivent s'assurer que les emballages utilisés sont entièrement biodégradables. Dans le cadre de ces activités, toutes les boissons vendues doivent l'être dans des bouteilles consignées. Ainsi, nos contradicteurs soutiennent que, je cite leurs propos, le maire était bien compétent au titre de ses pouvoirs de police générale pour imposer aux activités de restauration rapide de s'assurer que les emballages utilisés soient entièrement biodégradables et que les boissons vendues doivent l'être dans des bouteilles consignées. Ainsi, celle-ci se fonde sur le cinquième mandat de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, que vous avez d'ailleurs cité, Madame la rapporteure publique, selon lequel, je cite, cite euh, l'article, le maire peut prendre des mesures visant à prévenir ou à faire cesser les pollutions de toute nature, et affirmant donc qu'aucune police administrative spéciale ne fait obstacle en ce domaine. À l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police administratif général. Reprenons, si vous me le permettez, tout d'abord l'article L. 8212-2 du code général des collectivités territoriales. Ce dernier dispose en effet que, je cite, la police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment, à son cinquième le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature s'en suit également ensuite euh, une série d'exemples euh, et l'article L2212-4 euh, du même code d'ajouter qu'en cas de danger grave ou imminent tel que les accidents naturels prévus au cinquième de l'article précité le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances il informe d'urgence le représentant de l'État dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prises. Partant donc, selon la partie adverse, le maire est habilité à adopter, au titre de ses pouvoirs de police administrative général, des mesures à caractère environnemental ou concernant des préoccupations de santé publique. Et à l'appui de son propos, cette dernière cite les ordonnances numéro 1912-597 et numéro 1912-600, du 8 novembre 2019, rendu par le tribunal administratif de Sergi-Pontoise. C'était sans compter la confusion entre animation et rejet d'un référé de liberté. Permettez-moi donc de me prévaloir des suites de ces ordonnances. En effet, bien qu'il ait pu être admis dans, dans les ordonnances suspensionnées, que le maire use de ses pouvoirs de police administrative générale pour interdire l'utilisation de produits phytosanitaires, et si. Il était question notamment du glyphosate. Cette concession est justifiée par les circonstances locales exceptionnelles, exposant la population de la commune concernée à un danger grave et par l'urgence également de la situation, de sorte que l'intervention du maire en la matière ait été rendue nécessaire dans l'instant au titre de ces prérogatives prévues aux articles L2212-1, 2 et 4 du Code général des collectivités territoriales. En d'autres circonstances, l'issue de l'affaire aurait été différente. En témoigne l'annulation infinie des ordonnances sur lesquelles s'appuie la partie adverse par l'arrêt 43 92 53 rendu par le Conseil d'État en Chambre réunie le 31 décembre 2020 et qui a retenu que, je cite le Conseil d'État, si les articles L2212-1 et 2 du Code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre pour la commune les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour éviter une réglementation portant sur les conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qu'il appartient aux seules autorités de l'État de prendre. Fin de citation. Les mesures prises par le maire dépassent évidemment ses attributions et le champ de compétences prévu à cet effet, à défaut de caractérisation d'un danger grave et imminent menaçant la pérennité et l'intégrité du site Natural 2000, qui, je le rappelle, la responsabilité revient au service de l'État. Par ailleurs, la partie adverse cite également l'article L541-3 du Code de l'environnement, qui confie au maire certains pouvoirs de police administrative spéciales en matière de déchets. Selon elle, donc, en vertu de cet article, le maire était fondé à adopter des mesures préventives. Toutefois, il y a ici l'anticipation d'un comportement non démontré découle un argumentaire, pardonnez-moi, dénoué de sens, car non fondé sur des faits réels et tangibles. Car une fois de plus, aucun fait ne vient témoigner d'une pollution excessive qui serait liée aux déchets des activités de restauration et qui exigerait par là même des mesures drastiques de la part de l'autorité municipale pour faire cesser l'atteinte à l'environnement. Les mesures de l'édile s'apparentent davantage à de la coercition qu'à de la prévention d'autres moyens fondés sur l'incitation de l'information, moins contraignants mais tout aussi probants, existent afin de sensibiliser à la fois professionnels et consommateurs sur leur consommation de déchets dans l'optique, pourquoi pas, de la création d'une zone zéro déchets. Ce qui relève davantage des attributions du maire. Hein. Une fois de plus, donc, nos contradicteurs ne peuvent continuer à soutenir la compétence du maire dans les actions qu'il a engagées. De ce fait, le maire se trouve en tout état de cause, incompétent pour intervenir dans le cadre défini par l'arrêté litigieux, les mesures évitées, relevant du ressort de l'autorité réglementaire nationale, et non pas de l'autorité réglementaire municipale. Pour le reste de mon argumentaire sur l'incompétence du maire, je vous remets à mes écritures et je laisse à présent la parole à ma consœur, maître Trivedi. Je vous remercie. Madame la Présidente, Messieurs les Conseillers, Madame la rapporteure publique, euh, permettez-moi de vous adresser quelques observations dans l'intérêt de mon programme quant à l'attente à la liberté de commerce et d'industrie qu'ont ont occasionné les mesures prises par l'arrêté du maire de la commune de Chandela. Tout d'abord, il convient de rappeler la distinction entre un objectif à valeur constitutionnelle et une liberté protégée par la Constitution. En ce qui concerne l'objectif à valeur constitutionnelle, Père Montalivé, maître de conférence à l'Université Panthéon assas tente d'en dessiner les contours. L'objectif à valeur constitutionnelle n'est pas un droit mais un but assigné par la constitution législateur qui constitue des conditions objectives d'effectivité des droits fondamentaux constitutionnels. Il découle des droits et libertés et sert à en déterminer la portée exacte. S'agissant de la liberté protégée par la Constitution, la Constitution elle-même euh, la définit comme garantie constitutionnelle d'un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux assuré par le préambule de cette dernière. Ensuite, force est de constater une difficile conciliation entre la liberté de commerce et d'industrie et la protection de l'environnement. En effet, le principe de la liberté de commerce et de l'industrie a été institué par l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, dite décret d'alarme. La liberté d'entreprise est une des trois composantes de la liberté du commerce et de l'industrie et elle se définit comme une liberté d'établissement. Les deux autres composantes en sont la liberté d'exploitation et la libre concurrence. Cette liberté de commerce découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cet article énonce que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne lui pas à autoriser. Cette liberté a en effet reçu l'onction du Conseil d'État dans une décision du 16 janvier 1982 à propos de la nationalisation des entreprises privées. Par ailleurs, la liberté du commerce et de l'industrie est une liberté fondamentale, entrant même dans le cadre du référé Liberté, comme le démontre une décision du Conseil d'État commune de montreuil bellet du 12 novembre 2001. La liberté d'entreprendre implique le droit de créer et d'exercer librement une activité économique dans le domaine de son choix et comme on l'entend. Les restrictions à celle-ci sont possibles, mais à condition qu'elles ne soient pas disproportionnées au regard des objectifs d'intérêt général ou privé qu'elles entendent poursuivre. Par conséquent, on ne peut porter atteinte à cette liberté de commerce seulement dans un objectif d'ordre public dont relève certes le respect de la loi et des règlements, mais au sens des mesures nationales et non pas d'une idéologie d'un maire d'une commune de petite taille qui s'arrange les pouvoirs de la Convention générale sans reconnaître les conditions de saisie et d'application. Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité sur les dispositions de la loi du 30 octobre 2018, dite loi et calim. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 31 janvier 2020 s'appuyant du préambule de la Charte de l'environnement. Selon ce dernier, il en découle que la protection de l'environnement constitue un objectif à valeur constitutionnelle et c'est ici que je partage les conclusions du rapporteur public. La protection de la santé est également un objectif à valeur constitutionnelle qui, elle, résulte du préambule de la Constitution de 1946. Le législateur doit, en conséquence, assurer la conciliation de ces deux objectifs avec l'exercice le de la liberté d'entreprendre. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a admis, la liberté d a admis que la liberté d'entreprendre pouvait se voir limitée par la protection de l'environnement, à condition que cette décision soit légitime et proportionnée à la situation, ce qui n'est pas le cas ici. La défense a donc tort de justifier cette atteinte à la liberté d'entreprendre par un motif d'intérêt général, puisque ce dernier n'est pas stabilisé par l'urgence. Enfin, la protection de l'environnement n'étant pour sa part qu'un objectif à valeur constitutionnelle, cette dernière connaît une consécration en droit français à au regard de la liberté de commerce et d'industrie, qui est une liberté fondamentale protégée par la Constitution. Dans sa décision relative à une question prioritaire de constitutionnalité du 11 février 2022, le Conseil constitutionnel avait pour valeur le droit au maintien des conventions légalement conclues sur l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement. L'atteinte portée au droit en maintien des conventions légalement conclues ne peut être justifiée qu'en présence d'un motif d'intérêt général suffisant au risque de méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui sont précisément le fondement de la liberté du commerce et de l'industrie. Madame la Présidente, nos contradicteurs tentent donc d'opposer un vague objectif de la valeur constitutionnelle de porter, pour le moins incertaine, à la garantie constitutionnelle d'une liberté fondamentale qui est la liberté d'entreprendre. Ceci n'est pas sérieux. La défense a donc tort, pour le reste, je m'en rapporte à mes écritures. Je laisse donc la parole à ma consœur. Monsieur les conseillers, dans la suite, je vais évoquer la proportionnalité de la décision. Personne ne peut le contester. La protection de l'environnement est notre devoir partagé, codifié dans le deuxième article de la Charte de l'environnement. Je cite, Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Fin de citation. Nous sommes ici aujourd'hui afin que la justice puisse déterminer quelles sont les mesures nécessaires et juridiquement raisonnables afin d'atteindre cet objectif que nous partageons. Car la proportionnalité est une pierre angulaire du droit. Le Conseil d'État, dans sa jurisprudence, initié par la décision du 19 mai 1933 dans l'affaire Benjamin, est renforcé depuis lors par de nombreux arrêts tel que celui de 13 juillet 2017, démontre que ça fait près 100 ans qu'un moyen juridique pour trouver les mesures adaptées et développé. Pour commencer, il convient de regarder la motivation de la décision. En effet, il y a une question importante. Comment peut-on examiner la proportionnalité d'une mesure si la décision attaquée, ne fournit même pas des indications qui prouvent que la mesure était nécessaire dans un premier lieu. Nous ne contestons pas le fait qu'il s'agit d'une zone naturelle à à 2000, une zone assez sensible. En revanche, ce qui ne ressort pas de la décision, c'est la relation de cause à effet dans la logique d'argumentation de la décision. Dans un premier temps, la décision du maire évoque une nécessité de prévention. Je cite, prévenir l'abandon des déchets jetés dans la nature. Fin de citation. Nous ne pouvons que partager cet objectif. Mais où sont les faits réels que tout le site Natura 2000 concerné est dans un état préoccupant à cause d'un food track de notre client Est-ce que l'élimination de ce commerce immédiate et complète va être la solution adéquate comme argument, nos contradicteurs font seulement référence à un rapport publié il y a dix ans, un tel rapport n'est guère d'actualité. La prise de conscience environnementale et ainsi les habitudes des personnes ont sans aucun doute changé. Dans un second temps, la décision du maire est avec une logique assez originale, sinon surprenante. La commune en question est isolée, donc il, reste, il existe un risque accru d'obésité. Où est le dossier? Les statistiques qui prouvent cette déduction qu'en effet les habitants de la région font face à un risque accru d'obésité à cause de ce petit food track qui propose des fish and chips, consommés d'ailleurs, comme a bien voulu souligner notre client, pour la plupart euh, par des touristes. Afin d'assurer une continuité dans la logique établie par le Conseil d'État, il faut appliquer le triple test de proportionnalité le mécanisme de contrôle juridictionnel pour savoir si les mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la défense de l'ordre public. Comme avait évoqué le rapporteur public, nous partageons son opinion. Voici euh, encore pour le rappel les trois mesures, les euh, trois étapes de ce test. Première étape, la mesure doit être apte à contribuer à la réalisation de l'objectif autrement dit, adapté à celui-ci. En l'espèce, ça ne l'est pas. Seconde étape, la mesure doit être celle qui, parmi les moyens envisageables pour satisfaire cet objectif, limite le moins l'exercice des droits et libertés, la voie d'une interdiction absolue est contre ce critère. Même s'il si existe de la documentation, la mesure est beaucoup trop coercitive. Troisième et ultime étape, L'examen de la proportionnalité au sens strict, qui se traduit par la véritable mise en balance des différents intérêts publics et privés, doit être en principe antinomique. Elle est complètement ignorée. Alors l'affaire se situe dans le, dans le domaine de l'environnement. Nous avons évoqué le principe de proportionnalité. C'est un domaine couvert par le droit de l'Union européenne. Dans sa jurisprudence constante, telles que l'arrêt du 1er juillet 2014 au lens la Cour de justice de Luxembourg utilise une seule définition claire et nette. Pour être conforme au principe de la proportionnalité, la réglementation en question doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint. Le test établi par le Conseil d'État que je viens d'évoquer, est ainsi parfaitement conforme et cohérent avec le droit européen. Alors la réglementation en cause ici ne répond pas aux exigences découlant du principe de la proportionnalité, ni au niveau national, ni au niveau européen. Annuler la décision est un argument de bon sens, raisonnable et parfaitement conforme à la jurisprudence déjà bien établie par le Conseil d'État et la Cour de justice de l'Union Européenne. Cette décision est faiblement basée sur des éléments factuels qui pourraient justifier une restriction aussi coercitive et radicale. En raison de l'absence de données, l'acte ne peut qu'être annulé qu car il est de toute motivation suffisante ou satisfaisante. Des requérants en ont terminé. Merci Madame la Présidente. Merci Maître. Pour la Commune, Maître Henriot et Maître Cholier, avez-vous des observations à présenter Madame la Présidente, Monsieur le Tribunal, Madame la Rapporteur Publique, nous allons présenter quelques brèves observations dans l'intérêt de la Commune. Tout d'abord, le moyen tiré de l'incompétence de M. le Maire ne pourra être qu'écarté. Conformément aux conclusions de Madame la Rapporteur Publique, et m'en déplaise, à mes confrères, il ressort très clairement des termes des articles L22-1 et suivants du CGI. Que le maire dispose d'un pouvoir de police administrative général, lui permettant de faire cesser notamment l'évolution de toute nature. La jurisprudence a même reconnu la possibilité pour le maire de prendre des mesures à caractère environnemental au titre de ce pouvoir. Sur ce point, je vous renvoie aux diverses jurisprudences mentionnées dans vos écrits, et notamment ce relatif aux arrêtés anti -myphosate. Au surplus, je rappellerai très brièvement que le maire se trouve également compétent au titre de son pouvoir de police spéciale des déchets, conformément à l'article L541-3 du Code de l'environnement, lequel prévoit la possibilité pour l'éthique d'éditer des mesures visant à prévenir un danger grave et imminent pour l'environnement. Et n'est-ce donc pas le cas ici La pollution de nos rues n'est-elle pas un danger grave pour l'environnement Les trop nombreux déchets laissés sur le bord des routes ne justifient ne justifie-t-il pas que de telles mesures préventives soient prises Un maire veut-il renoncer à son engagement naturel de mille à protéger l'environnement, à son engagement auprès de ses concitoyens doit il fermer les yeux sur les effets néfastes sur l'environnement, sur les espèces animales et végétales, sur les dépôts sauvages qui sont engendrés par les déchets des fast Le tribunal ne pourra décemment pas censurer un arrêté de l'objet objet et de répondre à une préoccupation d'environnement et de salubrité publique. La, comp la compétence du maire pour éditer cet arrêté ne fait donc aucun doute, tant s'agissant de ses pouvoirs administratifs de, de police administrative générale que spéciale des déchets. Enfin, euh, je conclurai mon propos sur une évolution législative d'actualité, puisque tout le monde euh, s'accorde à dire qu'il est absolument urgent, et j'insiste sur l'urgence, étant oui, oui, oui. donné que mes confrères euh, nous, euh, nous reprochaient l'absence euh, d'urgence, donc il est urgent de mettre en place une filière euh, REP pour la mise en place des emballages produits par les façons. Alors je vous pose encore une question. Pourquoi censurer un arrêté dont l'objet est précisément de répondre au local à une problématique qui est reconnue comme majeure sur le plan national N'est-ce là pas aussi le rôle du tribunal que d'accélérer les évolutions juridiques qui permettent de répondre aux à, des liées, à des préoccupations liées à à des préoccupations liées ces gens à ces enjeux contemporains sur ce, je vous laisserai avec ma curseur pour la suite de cette observation. Madame la Présidente, Messieurs le Tribunal et Madame la rapporteure publique, je souhaiterais présenter quelques observations concernant la légalité interne de l'arrêté, notamment pour répondre aux motifs d'annulation qui a été retenu par Madame la rapporteure publique. Mais nous notons tout d'abord avec satisfaction que Madame la rapporteure publique n'a pas proposé d'annuler totalement l'arrêté de la commune, mais seulement en tant qu'il impose au commerce de restauration rapide installé sur le territoire de la commune de Chambela, de vendre des aliments d'origine issus de l'agriculture biologique et de proposer des plats végétariens. L'arrêté est donc validé s'agissant de l'obligation faite aux activités de restauration rapide installées sur le territoire de la commune, de s'assurer que les emballages utilisés sont entièrement biodégradables et que les boissons vendues doivent être dans des bouteilles consignées. La position de madame la rapporteure publique est parfaitement fondée. sur ce point. La mesure de police est nécessaire et proportionnée à la défense de l'ordre public qui comprend notamment la protection de l'environnement et de la santé humaine car elle n'interdit pas les activités de la restauration publique et euh, permet de répondre à l'objectif poursuivi qui est de prévenir l'abandon de déchets sur un site qui est particulièrement sensible et classé naturel de vie. De plus, l'article L541-15-7 du Code de l'environnement confirme ces mesures puisqu'il prévoit que des contenants réutilisables et recyclables soient utilisés lors d'une activité de vente à remporter. En revanche, il nous semble que le motif d'annulation retenu pour annuler partiellement l'arrêté n'est pas justifié. En effet, ce n'est pas par un que le maire a décidé d'imposer au commerce de restauration rapide de vendre des produits issus de l'agriculture biologique et de proposer des plats végétariens, mais parce qu'il a fait le constat que seuls des food trucks étaient présents sur le territoire de sa commune, que sa commune était par ailleurs isolée et éloignée des grandes villes, que selon une enquête réalisée sur le territoire de la commune, nombre de ses habitants déclaraient ne se nourrir quasiment exclusivement que dans les food trucks, et qu'une autre étude communale a montré qu'une partie significative de la population présentait des pathologies liées à une mauvaise alimentation. Que faire face à ce constat et pour garantir le droit à ses, de ces administrés à un environnement sain, garanti par la Charte de l'Environnement Le maire a décidé d'agir à la source en imposant à ces restaurants d'adapter très légèrement leur menu afin de proposer à leurs habitants un repas végétarien avec des produits issus de l'agriculture biologique. De cette façon, les habitants auront la possibilité d'avoir accès à un repas équilibré, ce qui aura un effet bénéfique pour leur santé. Et cette mesure aura également un impact positif pour la protection de l'environnement, puisque les pesticides utilisés en agriculture non biologique polluent les sols, l'air euh, et les eaux, etc., donc portent atteinte à l'environnement, tout comme la consommation de viande et de poissons, car les élevages ont un impact négatif sur l'environnement qui est bien plus élevé qu'une alimentation végétale. Pour ces raisons, nous ne partageons pas l'avis de Madame la rapporteure publique en ce qu'elle a proposé d'annuler partiellement l'arrêté du maire de la commune. Pour le surplus, nous, nous en rapportons à nos écritures. Merci, Maître. Maître Blanc, Maître Tridemi et Maître Alto, pour M. Domblé, est-ce que vous souhaitez répliquer aux observations représentées par euh, l'avocat de la commune Non, Madame la Présidente. Je vous remercie. L'affaire est mise en délibéré et l'audience suspendue. site est installé sur le territoire de la commune de Chandelard depuis plus de 10 ans. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le maire de la commune de Chandelard a imposé que toutes les activités de restauration pratique installées sur le territoire de la commune doivent s'assurer que les emballages utilisés sont entièrement biodégradables. De plus, dans le cadre de ces activités, toutes les boissons vendues doivent être dans les bouteilles Les aliments vendus doivent être de l'agriculture biologique et les ventes doivent inclure la possibilité des plats de végétales.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 les accidents et les fléaux calamiteux, ainsi que les pollutions de toute nature. Au terme des articles L2224-13 à L2224-17-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire dispose de la compétence en matière de collecte, de traitement et de réglementation des déchets ménagers. Au terme des dispositions de l'article L541-3 du Code de l'environnement, qui confie au maire un pouvoir de police spécial en matière de déchets, pour prévenir les dangers graves et imminents pour l'environnement. L'article L414-1 du Code de l'environnement dispose que les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espaces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effet significatif sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. En vertu de son pouvoir de police générale résultant des dispositions de l'article L2212-2 du Code général de collectivité territoriale et dans le respect des règles de concours de police, le maire peut légalement prévoir des restrictions de liberté publique sur le territoire de sa commune dans le but de protéger l'environnement, lequel constitue un objectif de valeur constitutionnelle. A cet égard, la protection du réseau Natura 2000 s'inscrit dans ce domaine d'action. Le territoire de la commune est entièrement compris dans le périmètre du site Natura 2000 FR 820-1656, bois de paille-olive et basse vallée du chasse-sac. Et par suite, cet espace peut être qualifié de zone sensible dont la préservation ne peut être réalisée que par des moyens efficaces sur le long terme. L'objectif poursuivi étant la préservation de la biodiversité de la zone afin d'offrir un refuge aux espaces et habitats en danger, les mesures prises par le maire de la commune de Chandola relèvent bien de son pouvoir de police. Par suite, sans qu'il ait à démontrer l'urgence à agir, alors que la sensibilité du territoire n'est pas contestée, le maire de la commune pouvait adopter les diverses mesures énoncées dans l'arrêt municipal en date du 20 septembre 2021. Il appartient au juge administratif saisie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, de vérifier qu'elle est justifiée par sa nécessité de prévenir ou de faire cesser un trouble à l'ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation en particulier parce qu'elle apporte une restriction à l'exercice de ses droits. Ensuite, en un point, ce qui concerne la nécessité des mesures de police, ainsi qu'il a été dit au regard de la sensibilité de la nature à Sa préservation ne peut être faite que par la mise en place de mesures efficaces le long terme. Dès lors, les mesures relatives aux déchets générés pour les activités de restauration rapide, qui ont en effet sur la vie de la nature à constituent bien une mesure nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la préservation de la biodiversité. C'est l'espace nature à des Par suite, l'arrêt municipal, dont l'objet est un une double gravité, totale des déchets, la consignation des bouteilles de l'activité de M. Dumlet répond au principe de nécessité exigé. En revanche, la mesure de l'arrêté en litige relative à l'utilisation de produits alimentaires issus de l'agriculture biologique ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec l'objectif profilé par l'arrêté municipale. Ainsi, la protection de la zone nature-adémique ne justifie pas la prise d'une telle mesure. Ne justifie pas la d'une telle mesure. Dès lors, celle-ci est entachée d'illégalité au regard du principe de nécessité des mesures de police administrative. De même, l'obligation d'inclure un repas végétarien pour les activités de restauration ne peut être mieux fondée au regard de l'objectif de préservation de la zone de la nature à des villes. L'instauration d'une telle mesure n'a aucune influence sur la protection et la préservation de la zone en question. Dès lors, celle-ci est entachée d'illégalité au regard du principe de nécessité des mesures de police administrative. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'obligation d'utiliser des produits de et de l'obligation de, de, de proposer un menu végétal. En ce qui concerne la proportionnalité des mesures, si les mesures relatives aux déchets sont nécessaires à la protection du site nature à il convient d'examiner si celles-ci sont proportionnées au but de cannabis Or, les mesures relatives à l'utilisation de déchets biodégradables de et de bouteilles consignées permettent d'éviter la pollution liée aux déchets générés par les activités de restauration rapide sans que d'autres mesures moins contraignantes permettent d'atteindre une efficacité comparable et ne portent pas une atteinte excessive à la liberté du commerce. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des mesures de l'arrêté relative aux déchets. Sur les frais liés au procès, les dispositions de l'article N761 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Doumbé. Qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à titre des frais exposés et non compris dans les dépenses. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Chandelat la somme de 1000 euros à verser à M. Doumé sur le fondement de ces mêmes dispositions. cette affaire, le tribunal décide. Article 1er. L'arrêté du 20 septembre 2021 du maire de Chandelat est annulé en tant qu'il impose le commerce de rétorateurs tout le territoire de la commune, de n'utiliser que les produits issus de la culture biologique et de proposer un menu végétarien. Article 2. Le circuit des conclusions à l'étranger de l'annulation de la requête est rejetée. Article 3. La commune de Chandelat versera à M. Doumelet la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du Code de la justice administrative. Article 4. Les conclusions de la commune de Chandelat présentées au titre de l'article L761-1 du Code de la justice administrative sont rejeté. Article 5, le présent jugement sera notifié à M. Brunelet et à la commune de Chambelard. Je vous remercie, l'audience est levée.